בואו תמורגן עליידן את יצחר שלו נשמעת ערבה מודחי בן נצחק ופנידבור רבת אסתר משה מוריס משה בן סולטנה משה מחל בן בחלב החל סיוסי תאוו סיידידן קרושן תיוד משנה תכנת תכנת עשק מנדינות אתרנל נענות זה משכת תיבה מות תכנת עשקת זהין משנה א' האישה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים באו ואמרו לה מת בעליך לא תנסה ולא תתייבם עד שתדע שם המעוברת היא je traduis directement la situation. On parle d'une femme Aïcha Shalach Baalav et Reuven qui était mariée à deux femmes, une qui s'appelait Rachel, une qui s'appelait Léa. Il est parti à l'étranger avec Rachel. Ok. Maintenant, euh, il est parti à l'étranger avec Rachel. Et ce qui se passe, c'est qu'après Ubaou va meuler Met Baalir. On vient, on lui dit, son mari il est mort. Alors quelle est la problématique C'est simple, en théorie, quand on vient, on lui dit que son mari il est mort, un témoin, il est cru. C'est vrai. Mais le problème, c'est peut-être qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Rachel. Peut-être qu'il a eu un enfant et qu'après il est mort. Peut-être qu'il y a un Yavam. Pour le moment, en théorie, il n'y a pas de Yavam. Ou bien, euh, ou bien imaginez qu'il reste encore un frère qui est là. Imaginez que, par exemple, Rouven, il a un deuxième frère, il s'appelait Shimon, il est là maintenant. On vient, on raconte que réouven euh, il est mort. Alors en théorie, Rachel, elle aurait pu faire le hiboum avec Shimon. Mais le problème, c'est que peut-être que la deuxième femme de Reuven, qui était avec lui là, bah, Léa, peut-être qu'elle a eu un enfant. Et si elle a un enfant, il n'y a plus de mise à deux hiboum. Alors vous allez me dire quoi bah, Alors qu'elle a été avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant, donc il y a une mise à deux Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, la Michelle me dit Lotinasé, Elle ne pourra ni se marier avec un étranger, ni faire le hiboum avec son beau-frère. Hacheteda, shema, me Jusqu'à qu'elle qu sache que peut-être qu'elle est enceinte, sa Sarah, sa co-épouse, la deuxième femme de Reuven qui était avec lui, Léa. D'accord C'est clair la situation Je reprends. Réhoven marie à Rachel et Léa. Il part avec Rachel à l'étranger. On... Maintenant, Reuven il a laissé un frère Shimon ici. On... Au début, il n'avait avait pas d'enfant, Réhoven. Ni avec Rachel, ni avec Léa. Il est parti à l'étranger. On sait que Reuven, il, est, il est mort. Il y a eu un témoin qui est venu, il y a même eu deux témoins, si vous voulez, ça change rien problème. On est sûr qu'il est mort, mais on ne sait pas ce qu'il a, qu a eu un enfant avant. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Léa. Alors là, la méchante américaine me dit ben, on va craindre que peut-être qu'il a eu un enfant. Mais on n'est pas sûr qu'il a eu un enfant. Donc peut-être qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc dans notre question, on fait ben, on est bloqué. S'il a eu un enfant, elle, elle peut se marier avec un étranger. S'il n'a pas eu d'enfant, elle peut pas se marier avec, avec un étranger, mais elle peut se marier avec Shimon, faire le hiboum. E boom on ne sait pas, c'est ni avec Shimon, ni avec un étranger, jusqu'à ce que l'on parvienne à éclaircir ce qui s'est passé avec Léa, est-ce qu'elle a eu un enfant ou pas. D'accord Pour le moment, c'était simple. Maintenant, une situation assez ressemblante et qui va être différente pourtant. Aïtala Khamot. Imaginez maintenant que Rouven est parti à l'étranger, pas avec sa co-épouse, il avait une seule femme, c'était Rachel, il l'a laissée ici. Ah, entre parenthèses, une petite précision quand même. Il y a une insistance sur la machine juste, c'est un mot qui est précisé est dans le Martendorin rapport, c'est la dans le Tosotum euh, et qu'on a expliqué que Rachel, elle devra nécessairement faire son éclaircissement pour savoir ce qui s'est passé avec Léa. Shema mais Obereth, hi, tsavata, hi, en trop. La elle explique que ce mot-là, il vient d'apprendre quelque chose. Rachel doit se soucier que peut-être que Réhouven a eu un enfant avec Léa, mais elle n'a pas besoin de se soucier que peut-être que quand il était là-bas, il s'est marié encore avec une troisième femme. C'est-à-dire, ce que l'on, on, en fait, on prend les données qu'on a devant nous, et on nous dit, écoute, en théorie, elle est apte à faire le hi-boom. Seulement, la, le rove des gens qui se marient avec une femme, en général, ils ont des enfants. Un garçon ou une fille, peu importe. Faites attention, j'ai dit un garçon ou une fille, c'est important par rapport à la suite de la Mishnah. Peut-être qu'il a eu un garçon, peut-être qu'il a eu une fille... En Général, quelqu'un qui se marie, c'est sûr que vous le rencontrez dix ans après, c'est sûr quasiment sûr qu'elle a des enfants. Il malheureusement des gens qui n'ont pas d'enfants, donc du coup, ils sont partis à l'étranger, ils sont partis pendant deux ans, trois ans, très probablement qu'ils ont un enfant. Nous, on n'en sait rien. La khazaka, elle était que pour le moment, elle doit faire le e-boom parce qu'il n'y avait pas d'enfant, mais c'est qu'il y avait un enfant, donc on est dans le doute. Donc, on va craindre qu'ils ont un enfant, mais juste qu'un qu enfant avec Léa qui était avec, avec Réouven. mais on ne va pas besoin, on va avoir, on va pas se soucier, on ne va pas craindre que peut-être qu'il a épousé encore une troisième femme pour aller à l'étranger. D'accord Ensuite, on continue. Aïtala Khamot, quasiment la même situation, sauf qu'il n'est pas parti, Roi, il n'est pas parti avec sa femme, sa deuxième femme, sa coépouse, épouse de, euh, avec Léa. Il est parti avec sa mère. Avec sa mère avec son beau-père, avec son père aussi. Maintenant, son père et sa mère, ils étaient encore jeunes, d'accord Comme ça, il ne a pas, comme pas vous dire qu'ils étaient vieux. Ils avaient 40 ans, lui, il avait 20 ans. C'est encore à 40 ans, on peut encore avoir des enfants. Maintenant quoi En théorie, alors on a la même, plus ou moins on a la même situation. Que quoi Réouvène, il est parti à l'étranger. Réouvène, il n'a pas laissé de frères, il n'y a pas de frère ici. D'accord Il y a juste... Euh, ils ont eu un seul enfant pour le moment, c'est Ils sont partis à l'étranger avec ses parents. Maintenant quoi Ils sont partis, ils ont vécu 5 ans. Après 5 ans, on nous apprend que Réouvène, il est mort. Rachel, elle ne sait pas quoi faire. Sont, on lui apprend que son mari, il est mort. Un témoin, un, deux témoins qui viennent qui lui disent que son mari, est mort. En théorie, qu'ils veulent dire bah, elle peut se marier. Mais, mais attendez, oh. Euh, son père et sa mère, peut-être qu'ils ont eu un enfant. Et s'ils si, si ont eu un enfant, il s'avère que maintenant, peut-être que c'était un garçon. Et si c'était un garçon, il a été.. Euh, peut-être qu'il a eu un garçon. et Si c'est un garçon, alors dans ce cas-là, il y a un Yavam. Alors vous allez me dire c'est un petit bébé. Ben c'est pas grave. Peut-être qu'elle doit attendre 20 ans pour pouvoir faire le hiboum avec lui. Qu'est-ce qu'on fait Vous avez compris la situation Oui Reuven, il se retrouve à l'étranger. Il y a sa mère et son père, ils sont encore jeunes, en pleine force de large, pendant, ils sont partis pendant 5 ans, jusqu'à que Reuven, là. on apprend qu'il meurt. Et puis finalement, peut-être que maintenant Reuven, on sait qu'il est mort, on ne sait pas peut-être qu'il a eu un petit frère. Et bien la Mishnah me dit quoi Si elle avait une belle-mère, on ne craint pas que peut-être qu'elle a eu un enfant. Pourquoi Bonne question. Dans la première partie de la Mishnah, tu, tu me dis que quand il est parti avec la coépouse, peut-être qu'il a eu un garçon. Hein peut-être qu'il a eu un enfant. Et là, tu me dis, peut-être qu'il n'a pas eu d'enfant. Là, tu crains pas qu'ils qu ont eu un enfant, je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre là. Je me sens de faire des, une généralité. Est-ce qu'un couple, il est censé avoir des enfants ou pas Là, dans la première partie de la mission, tu me dis, ouais, quand il est parti avec sa femme, probablement qu'ils ont eu un enfant. Dans la deuxième partie de la mission, tu me dis, quand son père, il est parti avec sa femme aussi, peut-être qu'ils ont eu un. Ils ont, on ne craint pas qu'ils ont peut-être peut qu on qu peut eu un enfant. Pourquoi Quelle est la différence La réponse, elle est simple. Très simple même. C'est que euh, quand Reuven y part avec sa co-épouse, si toutefois, sa, sa femme, avec la coépouse, si toutefois Léa, elle accouche, qu'elle accouche un garçon ou qu'elle accouche une fille, Rachel, elle, elle, elle peut plus faire le hibou avec le yabam. D'accord Parce qu'un garçon comme une fille, ça dispense. Donc maintenant on va dire, écoute, la majorité des gens qui se marient, qui, qui, qui, qui, qui vivent ensemble au bout de 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, ils finissent par avoir un enfant, toi, tu n'es pas capable de quitter, tu crains qu'il y ait peut-être eu un enfant. Mais quand c'est la belle-mère qui est partie, pour dire qu'il y a maintenant un Yavar, il faut deux choses. Il faut que la mère, elle soit tombée enceinte, c'est vrai, mais ensuite qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche un garçon. Parce que si elle accouche une fille, ben Rachel, elle pourra de toute façon se marier avec un étranger, parce qu'une fille, il n'y aura pas de mise à deux hiboum. Alors dans ce cas-là, faites le calcul de probabilité, il est très simple. Imaginez, 80% des couples ont des enfants, c'est vrai. Mais quand ils ont des enfants, mais il n'y a que 40% qui sont des garçons. Donc ça fait que finalement, quelle est la probabilité qu'elle ait un, qu un, un Yavam qui est né Elle est faible. Elle est peut-être de, euh, de 40% par rapport à 60% qu'elle n'a pas de.. A 60% d'éventualité qu'elle n'a pas de musée de Boom parce que de deux choses, une peut-être que sa belle-mère n'a pas accouché. Et même si elle a couché, peut-être qu'elle a couché qu'elle a une fille. Pire que ça. Peut-être qu'elle a eu un garçon qui est mort. Et qu'il n'y a de toute façon plus de Yavam. Ça aussi, ça a rentré dans, le, dans, le, dans la salade. Donc du coup, tout ça, ça vient affaiblir la probabilité qu'elle a peut-être un Yavam. Dans ce cas-là, on dit, écoute, la chazaka, elle est que pour le moment, en l'état, tel que, si on prend la, En l'état, quand ils sont partis à l'étranger, dans la situation où ils étaient, il n'y avait pas d'enfant, et on apprend qu'ils meurent, ben, elle reste sur la même chazaka qu'il n'y a pas d'enfant, quand elle peut se marier avec un étranger. OK Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de, de beau-frère. Ok Maintenant, Yattamelea Choshouchette. Si toutefois par contre la belle-mère, elle est partie, quand elle est partie, elle était enceinte. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a commencé à voir qu'elle commence à avoir un gros ventre. Cinq mois, après, ils sont partis à l'étranger. Après, on n'a plus de nouvelles. Pendant cinq ans, jusqu'à qu'on reçoit un télégramme ou des témoins qui viennent qui disent que le mari, Réouven, il est mort. Maintenant, il est mort, il est mort. Mais ben, qu'est-ce qu'on fait Peut-être que la belle-mère, elle a accouché un garçon. Si un garçon, vient. il y a, Vam, après, a un Yavam, donc elle ne peut plus se marier avec un étranger. Peut-être qu'elle a accouché une fille. Peut-être qu'elle a accouché un garçon qui est mort. Peut-être qu'elle n'a même pas accouché, qu'elle a fait une fausse couche. Vous imaginez, votre mère, pendant deux mois, peut être qu'elle a... Eu... Elle a eu la nausée, puis il est sorti par la bouche ou par ailleurs. D'accord Peu importe. Vous allez dire, euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien là, Rochechette. Il faudra craindre. Si jamais elle était enceinte, la belle-mère, quand elle est partie, on craint peut-être qu'il y a eu, finalement, un beau-frère qui est né. Même si, si vous allez selon la statistique, d'ailleurs, je continue la le avec... Rabbi Yoshua au maire, et Rabbi Yoshua me dit, non, t'as pas besoin de craindre. Il n'y a pas besoin de craindre. Parce que finalement, Rabbi Yoshua, lui, il va... Comme on dit en hébreu, Roche-Bakir, il va strictement selon la truc. Écoute, la probabilité qu'il y ait un garçon, c'est 50-50. C'est vrai, mais d'un côté, peut-être qu'il n'y a pas du tout eu d'enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui est mort. Alors, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle a. Donc, euh, peut-être qu'elle fait une fausse couche. Peut-être qu'elle a couché à un garçon qui est mort après. Peut-être que. Alors quoi, pour le moment, elle est en... la Chazaka, elle est que pour le moment, en théorie, il n'y a... a pas de Yavam. Donc, si son mari meurt, elle est censée être permise au Chouk. À se là avec un étranger, ça veut dire peut-être que finalement elle a eu un Yavam, sur la probabilité euh, stricte, on est plus proche dans l'éventualité qu'elle n'a pas de Yavam qui, qui est là. D'accord Sur ça, Khamim en fait, ils sont relqués sur ça, comme il explique que Tosso parce qu'on ne craint pas qu'une qu personne meure. C'est une règle générale dans les, dans les Khazakot. Et des fois oui, des fois non, mais en général on ne craint pas. On ne craint pas qu qu que quelqu'un soit mort. On avait déjà vu, on a déjà vu, évoqué le principe. D'ailleurs, dans les émissions précédentes, imaginez, une bâtisse qui est mariée à un Cohen. Son mari part à l'étranger. ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait Elle, elle continue de manger la trouva. Ah, mais peut-être que son mari est mort. On ne craint pas qu'il est mort. C'est très fréquent dans, dans la général. En général, on ne craint pas que quelqu'un meurt. On ne craint pas. Même si ça arrive tout le monde, ça finit pas arriver. Mais jusqu'à ce que ça arrive, Hanun velahum, comme on dit chez nous. D'accord, donc du coup, on ne sait pas ce que si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé. Donc, Rabbi il va selon la. la euh, Ramim, ils nous disent écoute, on craint pas qu'elle est morte, donc on craint pas qu'elle ait une fausse couche, donc on reste encore à 50-50, pour ça que si elle sort, si elle part avec le ventre plein, là, on craint qu'elle ait eu un enfant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakol